Alors peut-être qu'il nous faut tenter d'être imprévisible, Faire quelque chose qui n'a aucun sens pour personne Qui n'a aucun sens Je ne comprends Oh Tu parles pas de... Mode vocaliste activé Oh la la la Oh la la la Ah Ça a intérêt à marcher C'est un grand archéologue qui révèle le passé. Ça suffit, arrêtez! Je vous ai observé, vous ne faites jamais ça. Ça ne C'est <tousse> une sorte <chose> d'aventurier. <tousse> cherche comme <tousse> un fou. Sans tous ses L'esprit de Arrêtez! Je peux encaisser les coups, mais cette chanson, c'est de la torture tous les pièges cachés. Et ne trouve qu'un mot qui rime avec cachet. Le Sparrow, c'est le cul-t-on-des-amant-pour-ier-du-prop. Je travaille seul.